à faire dans le secteur. Vous, vous voulez nationaliser des mines industrielles tenues par des partenaires extérieurs Non, pas forcément nationaliser ce qui est tenu. Mais il faut revoir parce que le système ne, ne nous arrange pas. Actuellement, nous sommes à 10% de participation de l'État dans toutes les sociétés minières industrielles. 10% d'action pour l'État burkinabé. Quand vous dites 10%, est-ce que vous contrôlez l'or qui, qui sort réellement Puisque depuis la prospection, le carottage, il n'y a pas de laboratoire ici pour vous dire y a combien de grammes d'or dans une tonne de, de minerai. Ça se fait à l'extérieur. Donc on vient vous dire, dans votre or, il y a tel pourcentage d'or. Et quand ils produisent, c'est eux encore qui disent, voilà, il y a tel teneur. Les déchets que vous appelez charbon fin, les scories et tout, ce n'est pas ici que c'est traité, c'est à l'extérieur. Qu'est-ce qu qu qui est réellement dans notre sol Vous ne maîtrisez pas. Et quand on dit 10%, je suis étonné de savoir c'est quoi 10% puisqu'on ne sait même pas ce qu'il y a dans notre sol. C'est dans cette optique que vous, vous projetez une relecture du code minier la construction euh, de notre propre raffinerie. Ce que vos prédécesseurs ne pouvaient pas faire parce qu'ils avaient les mains liées. Les mains liées, vous dites C'est vous qui l'avez dit dans votre discours. Vous avez dit, nous n'allons pas faire euh, l'affaire de l'indépendance. Nous avons les mains liées, nous ne sommes pas souverains. <rire> ok, vous, et vous, de cette vous Oui, et vous dénoncez des accords que vos prédécesseurs n'ont jamais eu le courage de dénoncer. Comment vous faites D'accord. Ça tombe bien que je ne suis pas dans une posture de, de diplomatie. Il faut avoir peut-être souvent le courage de faire certaines choses, mais tout le monde n'a pas forcément ce courage. Nous, nous avons un idéal pour le pays. Nous avons un idéal que nous avons développé depuis très longtemps. Et nous rêvons de quelque chose pour ce pays. Des bonnes pratiques à ceux qui vont prendre le relais. Euh, parlant de la justice, je disais donc euh, au CSM, au Conseil de la magistrature, et aussi à au, l'ordre des avocats que j'ai rencontré dernièrement, et je veux qu'ils puissent créer un nouveau type de justice au Burkina. Et non, celui appris ailleurs. Une justice basée sur... Euh... Et pour le cas de Zungrana on avait dit donc, euh, s'il n'y a rien de concret à le reprocher, ben, on lui donne une liberté provisoire en attendant que... En fait, c'est une procédure la justice, ils le font de façon très indépendante. Et je pense que c'est ce qui a été suivi et il a été libéré. J'ai été encore surpris de voir qu'il était, depuis la cellule, déjà impliqué dans un autre projet. Parce qu'il a été libéré et avant que les enquêtes qui étaient en cours remontent encore à lui. Et Je pense qu'il y a des détails techniques qui ont été transférés au parquet. Notamment. Merci de nous rejoindre à la présidence où le chef de l'État accorde ce jour un grand entretien à la presse nationale. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir, madame. C'est le tout premier depuis votre prise de pouvoir et les Burkinabés attendent, en tout cas pour beaucoup, de comprendre euh, votre vision, votre politique et certains des chantiers sur lesquels vous travaillez. Ce soir, on va parler sécurité politique, euh, élection, situation humanitaire, bonne gouvernance. Relations internationales, bref, et dans cet exercice, je suis accompagné de Soumaïla Rabo de Savan Media. Bonsoir, Ruth Biniwatara. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, monsieur. Alors, Excellence, la bienséance africaine nous recommande de toujours nous inquérir de l'état de santé de notre interlocuteur avant de rentrer dans le vif du sujet. Comment se porte le président Ibrahim Traoré Et ce, d'autant plus que certaines rumeurs ont fait état d'inquiétude par rapport à votre santé. Je me porte très bien. Très bien, parce que les rumeurs, c'est naturel, je dirais. Surtout... De... Monsieur le président, on va aussi parler de moyens de défense. On sait que depuis votre arrivée, le gouvernement a fait des acquisitions d'équipements militaires et des accompagnements en matière de, de formation on assiste aussi à une réarticulation de notre dispositif sécuritaire. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point de tout ceci L'acquisition des moyens, certes, je l'ai dit et j'ai même remercié certains états partenaires voisins qui nous ont permis d'acquérir certains moyens aussi rapidement, que ce soit aérien ou des moyens de combat terrestre. Mais c'est toujours en cours, donc on ne peut pas vous citer exhaustivement tout ce qu'on est en train d'acquérir, faire clouer. Excellence, on va aussi parler euh, coopération internationale. Alors, euh, on sait que plusieurs de vos soutiens, en tout cas, ont réclamé à corps et à cri la diversification de nos partenariats, notamment en matière euh, sécuritaire. Et on sait également que pas mal de ces soutiens ont aussi demandé le départ de l'une euh, des plus anciennes de nos partenaires, qui est, qui est la France. Alors, depuis quelque temps, le sentiment commun est qu'entre le Burkina et la France ça ne va pas vraiment Monsieur le Président, euh, beaucoup voudraient savoir si c'est une réponse à l'appel de la rue, un choix mûrement réfléchi ou alors euh, est-ce qu'on euh, est en train de sonner la rupture définitive de nos relations diplomatiques avec la France D'abord je ne vais pas il faut changer le terme rue je préfère euh, jeunesse consciente voilà parce que je pense qu'aujourd'hui, avec ce que nous observons, que ce soit nous ou ceux qui viendront après nous, personne ne doit pouvoir s'amuser avec l'avenir de cette jeunesse-là. Ça, c'est le message qu'on a compris à travers donc, ces manifestations. Secondo, donc, à travers donc, ces, les relations, diversifier, on diversifie. Vous l'avez remarqué, il y a plusieurs missions qui ont été effectuées. D'autres sont à venir pour vraiment scruter d'autres horizons. Parce que nous voulons des partenariats, comme on aime le dire, gagnant-gagnant, francs. Si on nous dit je vous donne ça et je veux ça en retour, on discute, on s'entend, si ça nous arrange, on le fait. Mais nous ne voulons peut-être pas de partenariats un peu flou, un peu pas clair si je peux dire, déséquilibrés. non. Donc c'est ça. Donc ce qui fait qu'on recherche beaucoup d'autres partenaires dans cette lutte-là. Mais il n'y a pas une dent contre un partenaire particulier ou une haine contre un partenaire particulier. Et comme vous dites, euh, la fin des relations diplomatiques, non. Vous faites allusion à la décision de dénoncer l'accord la dernière fois. C'est un accord militaire et dans les textes de l'accord, il est prévu qu'une des parties puisse le dénoncer. Donc c'est juste un processus qui a été enclenché. Mais ça n'a rien à voir avec euh, la diplomatie. L'ambassade française est là, les ressortissants français sont là, de même que notre ambassade là-bas. Donc il n'y a rien diplomatiquement qui a été touché. Il s'agit donc d'un accord de présence militaire. Et une, comme ils l'ont dit, notre souveraineté, ça dépend de nous. Donc c'est ce que nous réclamons à travers donc, la dénonciation de cet accord. Donc il n'y a pas de rupture de relations diplomatiques. Euh,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 C'est le plus gros risque que je peux dire qu'on puisse prendre dans l'armée. On a pris les risques parce qu'on a des idéaux, on a un rêve pour le pays. Il n'y a pas de raison qu'on prenne ces risques et que étant maintenant devant les faits accomplis, qu'on ne puisse pas prendre des décisions courageuses allant dans le sens de ce que nous avons comme rêve. Donc. Le peuple a des aspirations, ça se trouve être nos aspirations. On prendra toujours des décisions qui vont dans ce sens. Nos moyens... Le Mali, dont nous sommes très proches, a quitté le G5 Sahel, mai 2022. Euh, vous êtes arrivé au pouvoir après. Est-ce que vous voulez quitter aussi le G5 Sahel Si le Mali a quitté, ce n'est plus G5. <rire> le nom n'a pas changé. Ah, donc ça devient G4 alors. Ça dépend c'est une organisation qu'on euh, ne maîtrise pas trop, si on peut dire comme ça. Parce que les effets, quel était le résultat attendu Il faut qu'on fasse peut-être une analyse à l'interne ici. Qu'est-ce que le G5 nous permet d'acquérir Quel est le résultat qu'on attendait Est-ce qu'on a attendu cela Et on va faire cette analyse et puis décider. Parce que si ça, ça ne nous sert pas trop, on verra la décision à prendre. Mais pour l'instant, je pense que ce qui est le plus important pour nous, c'est bilatéral. Parce que le contexte du Burkina est assez particulier. On a six pays limitrophes. Donc, nous, on doit se battre sur plusieurs fronts. Et ce n'est pas la même chose. Donc, déjà... Si on commence des opérations avec quelques pays, on est déjà dans le G5. Si on fait avec tout le monde, on est dans un G6. Donc euh, nous, ce qui nous importe, c'est plus la coopération bilatérale. Et donc avec toutes les armées qui nous entourent, on a cette coopération-là. Euh, mais l'analyse se fera sur le G5 et on va décider. Monsieur le Président, on va aussi parler bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Alors, euh, on a le sentiment, en tout cas depuis votre arrivée, que vous avez euh, délivré carte blanches à la SELC pour auditer partout où le besoin se fait sentir. On a vent de certaines arrestations et aussi euh, on a le sentiment que certaines institutions, euh, jadis jugées intouchables, ne le sont plus. Quelle est votre vision à ce niveau Ma vision à ce niveau la bonne gouvernance. Je le disais tantôt, c'est la gouvernance qui est la source de tous nos problèmes ici. Et aujourd'hui, avec l'élan de la jeunesse là, on ne peut plus se permettre certaines choses. Donc, il y a des choix que nous laissions carte blanche à l'ASE pour faire son travail. Et même la présidence est auditée. Donc, je euh, que nous tous, on a couru se mettre à jour qu'un point de vue taxe et tout. Parce qu'ils sont complètement libres, ils ont carte blanche ils sont libres et voilà, il y a des arrestations qui qui ont lieu voilà. on cherche aussi hein, à comprendre souvent même, parce qu'ils vont très vite mais ils ont carte blanche et ça ne va pas s'arrêter maintenant, ce n'est que le début il faut reconnaître que il y a assez de problèmes quand même, il y a assez de problèmes ils m'ont envoyé un lot de rapports que je lis de temps en temps, il y a assez de problèmes. Donc la lutte contre la corruption est engagée et ça va aller jusqu'au bout. Et c'est pas uniquement, comme certains le pensent, euh, ciblé. Non. Tout le monde, toutes les institutions vont être visitées. Et partout, il y aura des malversations. On va demander aux gens donc de pouvoir euh, rembourser un peu. C'est à cause de ça qu'il y a une agence qui a été un conseil des ministres il y a deux ou trois semaines de cela pour la gestion des biens saisis. Donc je pense qu'on pourra rattraper beaucoup de choses et assainir la gouvernance et faire des réformes nécessaires pour que la situation n'arrive pas encore à l'avenir, pour qu'on ne retombe pas dans la même travers. Monsieur le Président, dans cette question de lutte contre la corruption, il y a le journal L'événement qui a fait cas dans un de ses articles... La même chose que pro-MPSR et puis quoi, c'est contre-MPSR Anti-pro, anti, anti contre. J'espère qu'ils vont faire le même traitement aussi contre ceux qui passent le temps aussi à insulter ou à diffamer le MPSR. J On peut ça. les poursuivre aussi. Mais il le faut. Monsieur le Président, l'indépendance peut être valable pour la justice civile de droit commun mais par exemple pour le tribunal militaire où euh, les juges, le procureur euh, agissent par instruction euh, dans l'affaire par exemple Emmanuel Zungrana votre frère d'arme, est-ce que ce n'est pas vous qui êtes à la manœuvre euh, D'accord comme vous l'avez dit mon frère d'arme. bon je pense que le colonel Zungrana était en prison pour des faits que je ne maîtrise pas L'une des premières choses, c'était de d'abord, j'ai vu le ministre de la Justice, pour qu'on puisse voir tous ceux qui sont en prison, qu'est-ce qui peut être fait, parce que moi j'ai une responsabilité et je peux avoir des prérogatives, notamment gracier des gens ou pas. Donc, on m'a détaillé les, les dossiers, ainsi de suite, et on me conseille aussi, donc euh, pour certains cas, donc, de laisser la procédure se poursuivre. Et tout. Dit, mais, ça a pas de problème, vous poursuivez.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 remonte encore à lui. Et je pense qu'il y a des détails techniques qui ont été transférés au parquet, notamment des téléphones qui avaient été saisis dans ces cellules, qui prouvent que depuis l'intérieur encore, pendant qu'on réfléchissait à sa liberté, il y avait d'autres manœuvres. Donc, nous n'a pas de manœuvre à faire contre quelqu'un. Si on doit le faire, on peut le faire de façon ouverte. On n'a rien à cacher ou à... Pourquoi Quand vous allez au pouvoir, en fait... Certains étaient convaincus que vous étiez en de très bons termes avec le colonel Zungrana. Très bons termes, c'est-à-dire moi, j'ai un très bon terme avec tous les frères d'armes, à moins que quelqu'un ne veut pas être en bon terme avec moi. Je le disais tantôt, moi, je, quand quelque chose ne va pas, je vous dis, mais on n'a pas de rancune. Mais très bons termes. Est-ce que on n'a pas de relations particulières On s'est rencontrés quelquefois dans le cadre du travail, mais on n'a pas de relations particulière, Contrairement à ce que certains moi, je suis. J'étais artilleur à Kaya. Et bon, c'est vrai que je fais des détachements un peu partout, mais on n'a pas de relations particulière, non. non. Monsieur le Président, on va accélérer parce qu'on a pris énormément de temps. On va parler de développement endogène, notamment les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Vous avez. En... La réalité actuelle, c'est qu'il y a des sociétés minières industrielles qui ferment à cause de l'insécurité, okay. alors que ces sociétés minières sont pourvoyées pour de et euh, travaillent à alimenter euh, notre budget national. Euh, comment vous allez résoudre cette équation-là en faisant la guerre et en travaillant à tenir euh, le dossier économique Bien sûr. C'est aussi ça, le la guerre ne se fait pas sans l'économie. Lors... Euh... Le premier produit d'exportation du de Burkina, la production est en train de baisser à cause de l'insécurité. Nous travaillons d'abord à maintenir le cap des sociétés qui sont déjà là en exploitation pour que ça ne, ça ne baisse pas encore, que d'autres ne ferment pas. Mais nous allons réouvrir euh, celles qui avaient fermé pour d'insécurité. Nous avons bon espoir que nous allons les réouvrir et les sécuriser et relancer le secteur, mais aussi moderniser le secteur parce que...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 Qu'est-ce qui est réellement dans notre sol Vous ne maîtrisez pas. Et quand on dit 10%, je suis étonné de savoir c'est quoi 10% Puisqu'on ne sait même pas ce qui est dans notre sol. C'est dans cette optique que vous, vous projetez une relecture du code minier, la construction de notre propre raffinerie. Bien sûr, la, la relecture en cours, ça, ça va finir bientôt. La raffinerie, c'est nécessaire. Il y a aussi le traitement des déchets miniers. C'est ça aussi qui est très important. Donc, c'est des choses à voir. Le courage d'y aller. Monsieur le Président, sur euh, les réformes politiques et institutionnelles, euh, les Burkinabés vous attendent euh, partout, y compris les acteurs politiques, mais aussi euh, d'autres institutions comme euh, la justice. Quelle justice vous voulez pour le Burkina Faso D'accord, merci. Il y a plusieurs réformes en cours et je pense que ça va faire l'objet d'un cadre carrément de concertation. Et,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 nos réalités sur nos traditions, si on peut dire. Parce que je pense que chez nous, il n'y a pas de, de prison en tant que telle. C'est seulement les fous furieux qu'on voit souvent enchaînés et voilà, déposés. Dans ce sens, je veux dire que les gens qui trichent, qui, voilà, qui sont condamnés, qui sont dans les maisons d'arrêt, il y a un programme qu'on veut mettre en place un programme de production où l'armée interviendra. Et je souhaite donc que les peines de ces gens qui sont dans les prisons, hormis bien sûr les criminels dangereux, qu'on puisse transformer ces peines en travaux d'intérêt public. Parce que le Burkina n'est pas construit d'abord. C'est un État qui n'est pas du tout construit. Il faut qu'on construise. il faut qu'on puisse manger à notre faim. Et je ne vois pas bien qu'on des... qu condamne des gens, qu'on les dépose et qu'on les nourrit. Donc je souhaite que ce soit des peines de Travaux d'intérêt public et ça doit nous permettre de les faire travailler dans nos champs communautaires qu'on va créer pour produire pour les autres et aussi permettre de faire d'autres types de travaux, notamment les infrastructures, l'assainissement et tout. Donc qu'on puisse employer les, les prisonniers à des peines pour des peines de travaux d'intérêt public et que ça puisse servir à construire la nation et à l'issue de ça. Si le prisonnier a un bon comportement et qu'il a appris déjà un métier, on peut faire la réinsertion sociale. C'est mon rêve comme ça, en fait, pour la justice.